Imaginez 40 minutes de conversation motivante et inspirante. C'est le voyage que je vous propose au travers de cette émission Les Boss Ladies. Et bien Je recevrai des jeunes femmes venant de tout horizon dans mon fauteuil rouge. Et nous nous retrouverons une fois par mois avec Les Boss Ladies pour pouvoir vous apporter de la motivation, pour pouvoir vous construire, vous bâtir et faire de vous des femmes de foi, des femmes de succès, des Boss Ladies en somme. À très vite Bonjour à toutes, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée Les Boss Ladies Show. Je suis le pasteur RAS et nous sommes sur Evangile TV. Aujourd'hui, mon invité du jour, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, c'est une tête <rire> J'aime bien la présenter comme ça parce que c'est une jeune femme qui est très, in très intelligente, j'allais dire intéressante, elle est aussi intéressante, donc intéressante, intelligente, euh, J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir son portrait parce que je suis convaincue que ça va vous challenger. son, Sa vie va vous challenger, sa, sa mentalité va vous challenger. C'est vraiment quelque chose. Elle, elle a écrit des livres, oh wow Et c'est une jeune femme Et surtout, surtout, surtout, elle est docteur. Elle n'est pas médecin, elle est docteur. C'est-à-dire que <rire> elle a son doctorat. Voilà. Donc, c'est le profil du jour, le profil du jour. Et on aimerait simplement aujourd'hui vous dire, allez jusqu'au bout de vos études. Il y a quelque chose là-bas. D'accord On se retrouve tout de suite. Les boss, les... Yes <rire> Emmanuel Pasteur Bienvenue sur les Boss Lady Show oh, Je suis trop ravie d'être là, franchement, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je ah. suis trop, trop ravie. Emmanuel <rire> Dieu est avec nous <rire> Je disais tout à l'heure, en introduction, que tu es une fille intelligente, intéressante, Amen. tout en un, là. Tout Vraiment. Un. Et tout ce qui finit en honte. <rire> doctorante, ah, j'arrête de dire doctorante. En fait, tu es docteur. docteur. Parce que doctorante, c'est quand tu es en train de passer l'examen, de, ouais. de préparer euh, l'examen ouais. du doctorat. Ouais. Mais toi, tu n'es plus dans la préparation parce que tu as validé fini, ça fini cette année. Fini la préparation, là. oui. Euh, ah, <rire> Je suis moi, j'aime. Chez, chez les boss, oui. on a des docteurs. Bon, c'est quoi être docteur Quelle est l'émotion du jour là Franchement, c'est c'est une libération. Parce que <rire> j'ai fait l'école toute ma vie. Parce que c'est six années quand même que j'ai passé à faire des recherches. Wow. Donc d'avoir fini, c'est vraiment, oui, euh, une délivrance. Délivrance. Ouais, ouais. Et Là, ça fait plaisir. Ouais, ça de, fait plaisir. J'imagine que bout. tes parents étaient fiers ah de oui, toi. Ah oui. On ah, papa, il m'appelle docteur maintenant. Il m'appelle plus Emmanuel. Il t'appelle plus Emmanuel, <rire> docteur. Ah non, mais c'est génial. Moi aussi, je t'appelle docteur parce que j'aime bien. Ça te va bien, en tout cas. Ben, bah Emmanuel, en fait, le truc c'est que tu n'es pas juste docteur. Tu es aussi professeur. Fait, oui. Mais comment une jeune femme comme toi, parce que quand on te regarde, ça se voit que tu es jeune, mm -hmm. une jeune femme comme toi, tu as eu l'ambition de devenir prof d'éco, c'est ça, oui, d'économie et d'aller jusqu'au bout de ton doctorat. Est-ce que à ton âge tu n'as pas eu envie d'abandonner pour on va dire chercher la facilité Ainsi. la rapidité Ah oui au bout de ma première année de doctorat justement euh, je voulais je voulais abandonner parce que ça faisait trop euh, je n'avais plus de source de revenus justement enfin je travaillais avant et donc, du coup, je n'avais plus de source de revenus. Il fallait que je, je puisse choisir entre le fait de travailler et le fait de continuer mes études. Heureusement pour moi, euh, j'ai eu une parole de l'apôtre et l'apôtre okay. m'avait vraiment encouragé. Il m'avait dit, va au bout de ton doctorat. Franchement, il avait été inspiré. Il m'a dit, va au bout de ton doctorat, tu ne yes. sais pas les portes que ça va t'ouvrir. Et ça m'avait vraiment, mais vraiment boosté euh, pour pouvoir arriver jusqu'à la fin. Ah voilà. wow. non mais félicitations <rire> oui, J'ai vraiment eu envie d'abandonner à un certain moment. Waouh, bon mmh. je précise pour euh, ceux qui ne savent pas, l'apôtre euh, c'est le père spirituel. Exactement. Voilà, c'est notre père spirituel et le père spirituel Emmanuel. Mmh. Mais c'est incroyable, donc ça veut dire que d'abord Dieu a utilisé ton père spirituel mmh. pour te donner une parole mmh. et toi tu t'es attaché à cette mmh. parole pour aller jusqu'au bout. Exactement. C'est la preuve en fait qu'on a vraiment besoin d'entendre mmh. la voix de Dieu mmh pour aller en fait et, ah oui, et pour foncer oui, quoi oui parce que sans la voix de Dieu franchement je sais que j'aurais abandonné Oui. Euh, j'aurais peut-être commencé à travailler dans un enfin dans la finance justement dans le domaine de, dans lequel je suis euh, je suis spécialisée mais euh, je n'aurais pas eu cette joie que j'ai aujourd'hui de d'avoir terminé ce, ce une fierté j'imagine ouais. hein, pour toi waouh wow. et il me semblerait que tu as aussi enseigné en fait des classes de master oui en euh, euh, finance En finance, oui. oui. Donc mathématiques financières et puis euh, les marchés financiers, mm -hmm. donc en licence et puis en master. Oui. <rire> Elle est intelligente, je vous ai dit, il y a, <rire> y a quelque chose là-dedans. Non mais c'est trop bien C'est extraordinaire et, et, et toi Emmanuel Je t'ai déjà fait intervenir Sur les plateformes des Boss yes. Ladies Avant même de te faire intervenir bah Tu étais chez les Boss yes. Ladies euh, Lorsqu'on a commencé et, et, et donc quand tu m'as dit Que tu as eu ton doctorat Moi j'étais très fière Une Boss Merci Lady <rire> Une Boss Lady qui a son doctorat yes. Et c'est important Parce que je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. Mmh. Aujourd'hui, on a une génération quand même de jeunes femmes mmh. euh, qui s'arrêtent à ce qu'on voit mmh. beaucoup sur mmh. les réseaux sociaux. Mmh. Et malheureusement, la plus jeune génération mmh. veut simplement imiter. Mmh. Et on imagine que mmh. le succès, la réussite, mmh. ben se trouve, euh, on va dire, dans la facilité. Mmh. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu en penses en fait Qu'est-ce que tu penses que qu'on devrait faire pour changer cela et influencer euh, différemment la, la, la, les générations qui sont plus jeunes ben, Je pense qu'il faudrait éduquer ces générations-là, parce que moi, par exemple, je travaille avec des jeunes euh, dans le cadre de mon métier, et c'est des jeunes qui ont de l'ambition, qui veulent devenir riches, mmh. qui veulent avoir des grandes maisons, mais quand je leur demande quel est le chemin que tu veux emprunter euh, mmh. pour le faire, ben, ils ne savent pas, en fait, mmh. euh, et je me rends compte qu'il y a ce manque-là, euh, que ce soit au niveau de l'orientation, que ce soit au niveau euh, de l'éducation euh, mmh. dans dans la démarche, dans le processus mmh. à suivre. Euh, et donc je je trouve que ce serait vraiment important de leur inculquer ça, mmh. qu'on puisse développer des structures qui sont là pour orienter les les, les élèves en plus de l'école, euh, pour qu'ils puissent vraiment savoir l'école, pour qu'ils puissent savoir la voie qu'ils doivent suivre pour arriver euh, à ce qu'ils veulent en fait. Parce mmh. que c'est bien d'aspirer aux choses, mais si on ne sait pas le moyen par lequel il faut y arriver, ben mmh. on mmh. va on va rester là, aspirer et puis on n'y arrivera pas. En fait. Très clairement. Et là, tu dis en plus de l'école, est-ce que selon toi, euh, l'école n'apporterait peut-être pas toutes les réponses Alors. Euh, tel que le système est formé aujourd'hui, franchement, enfin moi je suis dedans, je le vois, euh, on n'accorde pas beaucoup d'importance à, à ces choix-là, à ce, à cette éducation-là en fait. Mm. On est plus euh, sur, enfin on reste sur un système qui est très, enfin euh, j'ai envie de dire formel, qui veut enseigner des matières plutôt que d'aider euh, les élèves à, à, mm. à développer leur passion, mm. euh, à, à développer, enfin ce qu'ils ont en eux en fait. Je vrai. trouve qu'il manque vraiment ce, ce côté-là mm. et vraiment ce serait bien qu'on puisse, qu'on puisse le développer. Développer. Ce serait bien qu'on puisse se développer, mais Emmanuel, tu es déjà, tu as déjà créé une plateforme où tu accompagnes les gens oui. dans la création de oui. l'entrepreneuriat. Oui. Euh, J'aimerais savoir si les personnes, en général, tes clients, est-ce oui. que ce sont des jeunes? Voilà, quelle est leur tranche d'âge? Et qu'est-ce que tu remarques en général chez les gens qui viennent te voir? Alors pour moi, ce sont des personnes âgées entre 24 et 35 ans. Mmh. Euh, donc c'est généralement des gens qui ont commencé à travailler, qui en ont marre de, de ce qu'ils font. Aïe, aïe, aïe. <rire> qui, ne se, qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font, qui ne trouvent plus l'intérêt de travailler et qu qui savent qu'ils ont quelque chose en eux à développer. Donc c'est plutôt des personnes comme ça que, que j'encadre euh, et qui ont ce besoin-là de, de, de faire autre chose en fait, mmh. de, de découvrir autre chose, de laisser une trace en fait de, de leur passage, j'ai envie de dire comme ça. Sur la terre, donc c'est plutôt ce, ce genre de profil. Mmh. Ouais. Moi, ce que ça me révèle, en tout cas, c'est que euh, le modèle qu'on suit parfois mmh. n'est pas forcément le exactement. bon, oui. parce qu'on se retrouve quand même avec beaucoup de personnes mmh. qui, au bout d'un moment et après oui. plusieurs années, réalisent que, ben en fait, euh, j'ai peut-être manqué la cible, exactement, je exactement. suis peut-être passée à, à, à côté. Oui. Ouais, et j'ai envie de dire que c'est aussi les dictats de la société parce que enfin on se dit euh, je enfin si je suis je deviens pâtissière par exemple, c'est pas un métier qui euh, qui est honor j'ai envie de dire honor, honorifique ou enfin mm. qui honore les personnes et donc du coup les personnes qui ont qui ont ce, cette passion ou qui ont ce ce dent en eux ne veulent pas le développer parce mm. qu'elles ont peur euh, de ce que les gens vont dire. Mm. Tu as fait des longues mm. études, tu vas pas finir pâtissier. Mm. Tu as fait de longues études, tu vas pas finir coiffeur. C'est c'est tellement enfin euh, alors que ça n'a en fait, rien à voir C'est-à-dire mm -hmm. que tu peux faire de longues études ouais. Être médecin ouais. Mais tu n'es même pas au courant que par exemple, en tant que pâtissier, ouais. tu aurais plus d'impact, bah oui, plus de pertinence ça, et plus d'argent. Oui, parce qu'on se limite juste au fait à, à, à écouter pâtissier. Tu sais pas que tu peux aller, par exemple, pâtisser pour la reine d'Angleterre. Tu peux aller travailler à l'Elysée. On ne s'arrête pas à la boulangerie, on ne s'arrête pas à la pâtisserie, on peut aller plus loin. Et donc, vrai. c'est vraiment important d'avoir cette vision-là, mmh. de voir plus loin que ce que le monde peut nous présenter. Mmh. Euh, mmh. Et est-ce est que tu as la sensation que c'est une question de vision Est-ce que mmh. tu as l'impression Déjà, par rapport au profil des personnes mmh. que tu reçois, mmh. est-ce que tu as la, la sensation que c'est parce que ben elles n'avaient peut-être pas la bonne vision au départ ou elles ont fait les mauvais choix d'études ou les mauvais choix d'orientation à un moment donné Alors moi, c'est plutôt des gens qui ont, ont peur de se lancer dans ce qu'elles voulaient faire. Mmh. Elles ont commencé à travailler dans un domaine parce que c'était le domaine qui était conventionnel, parce que mmh. euh, je suis allée travailler en banque, parce que j'ai fait j'ai eu un diplôme en, en finance et donc c'est le chemin que, que je dois suivre. Alors qu'à côté, euh, j'ai des dents. Je sais que je suis au courant que j'ai des dents, je suis au courant que j'ai une vision à, à, à atteindre, mais euh, soit c'est trop grand pour moi, soit je ne sais pas comment le faire, euh, soit j'ai peur. C'est ouais. surtout ces profils-là. Mmh. On, on, je pense qu'on peut résumer ça vraiment par euh, la peur mm -hmm. la peur de se lancer ou même la peur d'être différent de tout oui, le exactement. monde ouais. parce ouais. qu'aujourd'hui, je crois que euh, on a une société où euh, bah, il vaut mieux faire les mm -hmm. choses qui sont conventionnelles mm -hmm. pour entrer dans les cases ça. et finalement ben on, on manque de plus en mm -hmm. plus de diversité exactement. et peut-être que les destinées meurent bah oui exactement. mais toi ta destinée n'est pas en train de mourir ah non elle est en train parce... de plus que vivre eh <rire> Jésus <rire> Écoutez, moi, je dis que cette fille, quand elle dort la nuit, je sais pas, tu as des visites. Non, explique-nous, dis-moi d'abord, tu as des visitations d'anges euh, Est-ce que c'est le Jésus-Christ qui vient s'asseoir devant toi et puis qui te Amen. dit... Euh, Emmanuel, commence à écrire. Emmanuel, tu as écrit plein de livres. Mm -hmm. Tu n'en as pas écrit un, ni deux, ni trois. Tu en as écrit quatre Oui. Quatre. Mm -hmm. euh, là, j'ai un premier livre... Des mots mêlés oui. pour comprendre la Bible en s'amusant. Oui. Mais Emmanuel, d'où te vient cette inspiration On va commencer d'abord par ce <rire> livre, parce qu'il fallait y penser, quoi. Un ah jeu. Ouais. Euh, alors toute jeune, j'aimais bien jouer aux au mots fléchés, aux mots croisés, aux mots mêlés. Et euh, je pense que c'est pendant le confinement euh, que je suis. Encore védée. le confinement. Oui, le confinement. <rire> <rire> Moi, je dis le confinement a rendu les gens riches. <rire> ah oui. Ah oui. <rire> Oh wow. oui. Donc c'est pendant le confinement en fait que je suivais des vidéos sur euh, la création de, de carnet euh, content, c'est comme ça qu'ils appellent, donc agenda et tout. Et donc du coup que je suis tombée sur un monsieur qui parlait des, des, des mots croisés, euh, mais du coup des mots croisés qu'on a l'habitude de voir. Et euh, je pense que j'apprenais, voilà, je lisais ma Bible euh, souvent et je, je, je, je lisais beaucoup les noms en fait, les noms qu'il y avait dans la Bible. Et je me suis dit mais tiens, enfin j'étais inspirée comme ça. Tiens pourquoi je ferais pas, je ferais pas un mot, un, un jeu sur sur ces noms bibliques là. Mm -hmm. Donc j'ai commencé comme ça et après euh, c'est l'année dernière pendant les vacances de Noël que je me suis du coup penchée dessus et que je l'ai, je l'ai terminé. Wow. Donc ça, c'est né euh, d'une réflexion pendant le confinement. Yes. Ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, tu es une femme qui lit la Bible. Yeah. Et ça, on aime bien ça. Ah oui. On veut pas juste des femmes intelligentes, mais on veut des <rire> femmes remplies du Saint-Esprit. Ouais, que... Et... Waouh mm -hmm. Et donc ça est, est sorti. Et où est-ce qu'on peut euh, se procurer, du coup, ce... Donc ils sont tous vendus sur Amazon. Donc, en tapant le titre, 3200 32, euh, mots, euh, mots mêlés sur la Bible, voilà. Normalement, il sort dans les premiers résultats. Et puis, euh, voilà. Wow, regardez, <rire> c'est ça. C'est extraordinairement ça. Franchement, Mais... on va parler d'autre chose. Mmh. Tu as écrit un autre livre qui, est atterru, qui, a, qui a atterri pardon, chez moi. Dans ma cuisine. Mmh. Merci Pasteur Gentil. Ce livre euh, atterrit chez moi dans oui. ma cuisine. Je ne sais pas pourquoi. Le pasteur Gentil euh, a eu euh, je ne sais pas, hein, il a eu envie apparemment de oui. développer des dons des talents culinaires, yes. en tout cas de réveiller les talents qui euh, qui sont clairement endormis. <rire> Et Emmanuel, je dois te dire merci. Parce oh, que adieu. depuis que ton livre est arrivé chez moi, j'ai vu le pasteur gentil faire à bonjour. Wow. C'est incroyable. D'ailleurs, quand il m'a dit que, que vous, vous faisiez la cuisine avec ce livre-là, ça m'a inspiré l'idée d'un autre livre. Waouh wow. ouais. Mais nous, mais Emmanuel ouais. <rire> Pour, euh, la cuisine, pour les couples, en fait. Donc, wow! Là, je me suis dit, waouh! Oh. Franchement. Merci, Pasteur Gentil. Merci, Pasteur Grasse. Je vais vous dédier, dédicacer ce livre-là. Yes! C'est, voilà, vous qui, qui me l'avez inspiré, et puis. Ah, euh, mais oui, non, j'ai une ouais. dédicace gratuitement comme ça. Mmh. <rire> en tout cas. En tout cas, elle a écrit un livre qui s'appelle Je mange africain. Le meilleur de la cuisine africaine en 80 recettes que vous pouvez aussi retrouver sur, sur Amazon. Amazon. Mmh. Mon Dieu Emmanuel Ok, on continue parce que, apparemment c'est pas tout. Hein? Je suis très occupée, là, comme vous pouvez voir aujourd'hui. Et un livre incroyable, extraordinaire que tu as écrit, qui s'appelle « Ose entreprendre ». De quoi ce livre parle donc, à la base, c'est un livre de coaching, un guide de coaching pour mes séances de coaching, justement, euh, pour mes clientes. Mm -hmm. Donc, c'est un livre qui va vraiment aider de A à Z dans la création d'entreprises, donc le de la conception euh, de la génération des idées euh, à la création de l'offre, euh, le, la mise en place de... Du, du plan marke marketing voilà mm -hmm. et aussi du coup la vente, donc une fois que l'offre est mise en place, ben, du coup, comment vendre euh, son, son produit wow. euh, à ses clients Donc ouais. ça, c'est vraiment un, un, un manuel très précieux je, je pense hein, pour toutes celles qui veulent, qui veulent vraiment lancer. entreprendre ouais. ouais. c'est un manuel qui est oui, oui, qui est très précieux. Vous ouais. pouvez le retrouver encore une fois sur Amazon. C'est Emmanuel Phila. Ose entreprendre, mon Dieu, Emmanuel, Manu, Manu. Ben, écoute, tu es extraordinaire. Amen. Et en fait, ce n'est pas le dernier livre là. Non. Actuellement, il y a un livre qui se prépare, et mm -hmm. je suis convaincue que beaucoup de jeunes femmes seront intéressées par ce livre parce que c'est un livre particulier. Mm -hmm. D'abord, je vais d'abord te poser une question oui. très clairement. Mais comment ça se fait que tu écris des livres mm -hmm. sur des thématiques diverses et variées Alors, on va dire que ces livres-là font, enfin, décrivent un petit peu qui je suis. Euh, C'est des partie de ma par de ma personnalité enfin de ma personne en fait euh, quand on voit le livre aux en entrepreneurs, c'est le côté entrepreneuriat euh, que je je défends beaucoup je crois que enfin je suis africaine et je crois que l'une des clés du développement de l'Afrique c'est l'entrepreneuriat très bien ce sont pas les aides que enfin les, les aides dont on nous parle on nous est d'accord voilà <rire> c'est c'est vraiment de développer ce qu'on a en nous ce que Dieu a déposé en nous mm -hmm. et de le faire de le faire fructifier donc ça par exemple c'est c'est mon côté entrepreneuriat mm -hmm. pour la cuisine j'aime beaucoup euh, surtout des plats africains. Donc Super euh, ouais. On a déjà pris rendez-vous. <rire> J'aime beaucoup cuisiner. D'ailleurs, j'ai passé un CAP Cuisine pour performer, du coup, euh, les techniques. What? What? Oui, mais je ne savais même pas ça. Je, je n'avais même pas cette information. Donc en plus d'être docteur, tu as aussi un CAP, un en, CAP cuisine. en cuisine. Parce que okay. je voulais vraiment apprendre les techniques, euh, les, les mesures, les quantités utilisées et tout. Okay. Euh, donc voilà, le livre de cuisine c'est vraiment pour laisser cet héritage là parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de livres euh, qui parlent surtout de la cuisine con euh, congolaise. congolaise. Et du coup, les mots mêlés, c'est mon côté jeu, j'aime bien jouer, j'aime bien... Ton côté jeu voilà. est spirituel, du coup. <rire> oui, et spirituel. Et du coup, pour la restauration sentimentale, c'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, donc je suis passée par une rupture sentimentale qui m'a beaucoup fait de mal. Oui. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent peut-être la même situation. Et donc du coup, je voulais partager ce témoignage-là au travers de ce livre. Ouais. Effectivement, justement, tu parles de ce livre qui va bientôt sortir. Oui. En préparation, là, on a déjà vu quelques flyers. Yeah. Le livre arrive bientôt, où tu parles, voilà, de restauration après une rupture euh, sentimentale. Mm. Euh, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que ça t'a coûté d'écrire ce livre Parce que, comparé peut-être aux autres, qu'il mm. est un peu plus personnel, mm. non oui, oui, beaucoup, mm. beaucoup personnel. Euh, bah, ça m'a coûté de me dévoiler. Oui. de d'entrer dans enfin ce que j'appelle ma vulnérabilité mmh. euh, de me de, de me livrer en fait au travers de ce livre mais je crois que c'est important de le faire parce que euh, c'est c'est en lisant ce livre il y aura des gens qui vont se reconnaître ce ne sera pas euh, quelque chose de enfin ce ne sera pas quelque chose qui n'est pas vécu euh, elles pourront, enfin elles ou ils pourront s'appuyer sur le témoignage, sur cette histoire que moi j'ai vécue, mmh. euh, des faits réels en fait, mmh. et euh, elles pourront trouver la force parce que parfois, enfin il y a des coachs qui vont nous dire il faut faire ci, il faut faire ça, sans forcément être passé par ça, et ça a moins de crédit en fait. Mmh. Alors que là c'est c'est vraiment voilà je, je livre de moi et je pense que wow. ça va vraiment aider euh, les personnes qui se retrouvent dans la même situation. Ah. Merci d'avoir eu le courage d'écrire ce livre. Parce que clairement, ça se voit. C'est là, c'est, c'est ta touche. C'est vraiment le, le cœur qui parle. Alors, je sais aussi hein, que les trois autres livres sont excellents, euh, mais, mais, mais vraiment quand tu commences à aller vraiment dans la, dans on va dire, dans ce que toi, tu as expérimenté, dans ce que tu as vécu. Et je crois aussi que ça t'ouvre finalement à un plus grand impact. Mm -hmm. Et yes. euh, Mais waouh, tu es une femme complète, hein, Emmanuelle, mm -hmm. hein, c'est incroyable. Je n'ai pas envie de prophétiser le mariage d'ici, mais <rire> avançant. Arrissif <À lui>, <rire> <rire> Mais <rire> avançant, mais euh, oui, et, et, et en fait, du coup, là, qu'est-ce qui se passe Tu sors ce livre, tu prévois un autre livre. Comment ça se passe, en fait, une fois que tu as écrit un livre, mmh. tu te dis je vais commencer à vendre mon livre mmh. et tu es en train de te projeter pour écrire un autre parce que mmh. en combien de temps tu as écrit ces quatre livres euh, Alors en combien de temps Donc Je mange Africain il est sorti en, ju en juin 2019 19. Euh, le deuxième il est sorti en décembre 2021 21. Euh, aux Entreprendre en mars 2022 22. Et euh, Restauration Sentimentale en juin On est en juin 2022, 2022. Oui. Ma chérie, c'est même pas tous les ans. <rire> <rire> oui, je me fixe un objectif de, de moins deux livres par année. Oui, de moins de livres par année, parce que j'accompagne en fait justement des femmes, enfin des femmes, des personnes plutôt, euh, à écrire leurs livres. Donc j'ai lancé des challenges pour pour aider les personnes qui veulent écrire, mm -hmm. qui ne savent pas comment faire, mm -hmm. euh, qui sont déterminées, mais qui n ne savent pas vraiment euh, par, par, où quel doit, par où commencer, exactement. structurer le livre. Tout à fait. C'est important de le savoir et je, je pense que tu es aussi sur Instagram pour mm -hmm. qu'elles qu puissent te retrouver, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup qui veulent partager mmh. euh, leur histoire. Exactement. Déjà, peut-être pour une auto-guérison, c'est mmh. je crois que c'est aussi important oui. d'écrire. Je ne sais pas mmh. comment toi, tu as vécu ben, mmh. ton dernier livre. Est-ce que ça a été une auto-guérison alors, dans les débuts, oui. Euh, mm -hmm. Dans les premiers chapitres, oui. Parce que clairement, quand j'ai commencé à l'écrire, je sentais que j'étais encore blessée. Mm -hmm. euh, et au fur et à mesure que j'écrivais, je sentais que, voilà, il y a, y a quelque chose de nouveau. Il y avait une transformation qui se wow. faisait. Et là, quand je l'ai terminé, c'est dans cet état d'esprit que je voulais être. Euh, quand je le terminais, je sens que j'ai été guérie. My God Je, je sens vraiment que j'ai été guérie. My God C'est tellement profond. Je pense que beaucoup veulent, euh, comment dire partager mmh. leur histoire et, et guérir aussi mmh. de leur histoire. Et euh, quand tu as écrit ce livre, mmh. quel était ton but, ton objectif premier Mon but, c'était vraiment d'aider les gens, d'aider mmh. euh, des, des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, qui euh, veulent se suicider, qui ne savent plus, qui ne croient plus en l'amour surtout. Euh, à, à se dire que je peux guérir, je peux être restauré, le Seigneur peut me restaurer et je peux moi aussi me marier, avoir mmh. un mariage épanoui. C'est vraiment d'aider euh, des personnes qui euh, qui se trouvent dans cette situation-là à, à croire en, au à meilleur. Croire à croire à nouveau. Oui. Wow. Amen. Et euh, est-ce que on, est-ce qu'on, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous dire, nous, nous donner peut-être quelques détails? un peu du livre, comme ça, on a envie d'acheter. De quoi est-ce que tu parles C'est vrai que tu parles de rupture amoureuse, sentimentale. Qu'est-ce que tu as vécu de si fort que tu as voulu retranscrire dans, dans ce livre ben Déjà, c'est la restauration que mmh. j'ai vécu, vécu de, de, de fort. Euh, le fait que le Seigneur ait eu, cette, enfin, ait eu cette capacité, il est capable. Mais le fait que le Seigneur m'ait guéri comme ça. Et en fait, le livre, il est structuré en étapes. Donc, on va de, de la rupture, des premiers jours de la rupture, euh, à, enfin aux premières semaines, aux premiers mois et tout, et on voit que c'est un cheminement. Euh, donc, on, on, on commence par accepter la rupture, mmh. euh, par accepter qu'il y a un travail à faire avec sa personne, mais aussi euh, ce côté où j'apprends à travailler sur ma personne, mmh. euh, à, être, euh, à être heureuse. Mmh. Euh, sans plutôt qui sent pourtant qu'il y ait quelqu'un à côté de moi parce que mmh. j'ai vécu avec quelqu'un et euh, j'ai été habituée en fait mmh. au fait d'avoir une personne et ben là je me retrouve seule. comment faire mmh. en fait mmh. pour euh, redire oui à mes projets parce que j'ai mmh. peut-être laissé euh, mmh. dit non à certains projets comment redire oui à ces projets là comment redire oui à ma personne comment wow. apprendre à me redonner de l'amour mmh. et du coup euh, une fois que ce que que cette que ce, ce travail a été fait comment redire oui en, à l'amour hein, ça c'est vraiment un livre qu'on a envie de découvrir, Alléluia. très clairement. Mais alors là, tu dis, euh, tu as dû réapprendre à dire oui à tes projets. Est-ce mm -hmm. que une rupture amoureuse, du moins comment tu l'as vécue, euh, t'empêche de pouvoir te développer dans tes projets, euh, de pouvoir avoir, avoir en fait une vision d'accomplissement, de réussite? Pas forcément. Je dirais que ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Euh, moi, par exemple, le fait d'avoir eu cette rupture là, ça m'a, ça m'a donné plus de plus de peps, j'ai envie de dire. Mmh. Ça m'a, ça m'a permis de pouvoir plus me focaliser euh, sur les projets euh, sur lesquels j'avais peut-être euh, mis une croix. Mmh. Parce qu'à l'époque, si je peux, je peux faire un petit peu le. le, le bilan de, de l'histoire mm -hmm. j'étais avec euh, un, un homme qui comme, qui devait être pasteur qui, de, qui mm. euh, voilà qui se préparait à être pasteur et donc du coup je m'étais rangée dans cette case de mm. femme de pasteur mm. ou femme de voilà et mm -hmm. du coup il y a certains projets auxquels oui j'avais renoncé, voilà, avais renoncé. Wow. et donc du coup le fait euh, de savoir que bah, finalement ça enfin je ne serais pas toute mm -hmm. cette femme de pasteur ça m'a donné la, la possibilité de pouvoir redire oui à, à ces mm. projets là euh, et donc c'est pourquoi je disais que ça dépend l'état d'esprit, il y a des gens que ça va euh Comment dire Qui vont se retrouver découragés, qui ne mm -hmm. vont plus avoir la force de faire quoi que ce soit. Mm -hmm. Et donc, du coup, ben, elles vont passer à côté de, de, de leur destinée. Et il y a d'autres personnes, par contre, qui vont se dire « Ah ben tiens, j'ai une opportunité et j'aimerais vraiment encourager les femmes, les hommes qui passent par, par une rupture sentimentale, de se dire « J'ai une opportunité mm -hmm. de rebondir, de, de développer mes projets, de devenir une, un meilleur partenaire aussi mm -hmm. pour le futur conjoint que je vais avoir. Mm » -hmm. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel on, on mm -hmm. se trouve au moment de, wow. de la rupture. Et est-ce que c'était facile ou pas, de retomber amoureuse de toi-même, redire oui à tes projets alors que tu avais renoncé déjà à beaucoup de choses facile, Je dirais facile, je ne dirais pas, mais euh... Je crois que ce qui m'a beaucoup aidé c'est la vie en communauté à l'église. Amen. Franchement, j'aurais pas eu les frères que j'ai euh j'aurais pas eu l'entourage que j'ai, je ne sais pas ce que ce que je Amen. serais devenu. Donc le fait d'être entouré, le fait je me rappelle à l'époque, c'est dans le groupe des des jeunes mmh. et donc du coup, il y avait beaucoup d'activités à l'église ou même euh, dans la vie, enfin on se voyait souvent avec les jeunes de l'église, donc ça m'a permis en fait de pouvoir euh, de pouvoir de ne pas être seul et aussi euh, je, je remercie le Seigneur parce que l'Église dans laquelle je suis euh, on nous apprend à nous aimer Amen. on nous apprend vraiment euh, à à nous voir comme Dieu nous voit mm -hmm. et c'est vraiment ce qui m'a permis de de, mm -hmm. de garder la tête haute de ne pas wow. me définir par rapport à, à ce qui est arrivé parce qu'on pourrait imaginer que voilà la déception amoureuse que mm -hmm. tu as eu en plus c'est voilà, avec une personne qui se préparait donc, au, au ministère pastoral, il était presque pasteur mm -hmm. du coup. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait des responsabilités. Oui. Euh, on pourrait imaginer qu'au contraire, ça allait peut-être te repousser de l'Église, euh, voilà, te, te, te, tellement te briser, tu te dis non, je ne veux plus entendre ouais. parler de ces choses-là. Je dis, tu peux tout me prendre, mais tu ne me prendras pas, mon Dieu. Franchement. Amen. Enfin, je sais pas, mais... J'ai pas envie de dire y a rien, mais ouais j'ai cette, cette assurance que sans Dieu je ne suis rien, mmh. et euh, je sais que qu'il y a le, la notion du corps de Christ qui existe, amen. que je ne suis pas, euh, je suis la fille de Dieu. Ok, j'ai ma, rela ma relation avec Dieu, mais la relation avec mes frères est importante. Donc mmh. du coup, au delà de toutes les difficultés que je peux rencontrer, il y a ce, ce, ce pilier là qui ne oui. doit pas être ôté. Oui, oui. en fait, ouais. Oh wow, amen, amen. Et est-ce qu'on peut dire que du coup ta relation avec Dieu, euh, t a, t a, ta foi, mais aussi ta relation avec ton Église t'ont aidé aujourd'hui à être la femme que tu es. Ah oui, ah oui franchement, <rire> oui. <rire> Je le crie haut et fort, oui. <rire> <rire> oh, gloire à oui. Dieu, gloire à oui. Dieu. Vraiment, c'est tellement beau. Mm -hmm. C'est beau de voir ton parcours, du moins un certain aspect de ton parcours. Parce que c'est vrai que quand on regarde une femme qui réussit, qui est très intelligente comme toi, qui a des diplômes, qui écrit un livre tous les mois, Amen. <rire> quand on voit une femme comme toi et, on, et quand on entend l'histoire derrière, le, le parcours un peu émotionnel et sentimental, euh, c'est vrai que c'est important que, que d'autres l'entendre et mmh. se rendre compte que c'est c'est pas parce que tu es brisé mmh. aujourd'hui euh, que tu as vécu une rupture amoureuse, une rupture sentimentale, Exactement. ce n'est pas parce que tu te sens trahi que tu ne vas pas réussir Exactement. en fait. Mmh. Et ben bah, Emmanuel, elle est l'exemple parfait. Alléluia. <rire> Nous revenons juste <rire> après cette pause. Bonjour, je suis Emmanuel Phila, auteur et entrepreneur et aujourd'hui, je vais répondre à la question comment rester productif alors qu'on est passé par une situation qui nous a mis à terre. Alors, vous savez, je suis passé par des situations qui m'ont donné des raisons de rester à terre et gloire à Dieu. Il ne m'a pas permis de rester à terre et euh, je voudrais vous donner des clés euh, pour vous relever et être productif. Donc moi, la clé qui m'a aidé c'est le fait de pouvoir retravailler sur ma personne, euh, de repartir, j'ai eu le temps de repartir en arrière, de revoir en fait où j'en étais et euh, ce que je n'avais peut-être pas fait. Donc j'ai pris le temps aussi de, de me connaître, hein, de, de connaître la vision que le Seigneur m'avait donnée pour pouvoir euh, l'atteindre parce que le Seigneur vous a certainement donné une vision et je ne, vous, ne permettez pas à l'échec, ne permettez pas au fait que vous soyez à terre, de vous empêcher d'accomplir de, de, de, cette vision-là. Donc prenez le temps en tout cas de connaître qui vous êtes, de savoir où vous en êtes par rapport à l'accomplissement de cette vision-là et donnez-vous les moyens d'accomplir cette vision afin euh, d'être heureux et de jouir simplement des fruits euh, de cette personne que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. On est toujours en discussion avec Emmanuel fila et la discussion, vraiment, elle est profonde. Je pense que tout à l'heure là, ce que vous avez entendu, c'était vraiment profond. Amen. Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, surtout voilà quand on, on, on va sur des aspects un peu personnels mm -hmm. comme ça, et de se rendre compte que malgré ça, ben on peut accoucher quatre livres. Quoi. Yes. <rire> tu es incroyable, Amen. tu es vraiment incroyable. <rire> et je pense que même la plupart oui. des personnes qui te voient à l'église n'imaginent pas à quel point tu es incroyable. <rire> <rire> il faut vraiment te connaître de plus près pour voir que vraiment derrière bah, cette femme, il y a, y a une géante. Quoi. Amen. Waouh, gloire à Dieu. J'aimerais te demander, parce que j'imagine que euh, faire les projets que tu fais et aller jusqu'au bout, ne fût-ce que tes études, aller jusqu'au bout, euh, écrire des livres et aller jusqu'au bout oui. de, du livre. Tu commences un projet et tu vas jusqu'au bout parce que chaque livre est un projet différent. Oui. Comment est-ce que tu fais pour aller jusqu'au bout pour rester focalisé et pour ne pas perdre patience. Alors j'ai une devise que je partage souvent aux personnes que j'aide, que j'accompagne, euh, c'est dark, bon, D pour détermination, il faut rester déterminé. Euh, on a un objectif, par exemple pour le livre, je sais que je dois terminer un livre, Ben, je reste déterminé à le terminer. Euh, même quand c'est difficile, même quand je n'ai pas assez de temps, je reste focus sur sur cet objectif à atteindre en fait. Mm -hmm. Donc A pour action, ben, on passe à l'action, tant qu'on a des rêves et qu que ça reste des rêves, qu'on ne, qu ne travaille pas à ce que ça devienne des, des, des, des rêves. Réalité, dès que, voilà, euh, que ça se concrétise, ben, ça restera à l'état de, de, rêve. Le R pour régularité, parce qu'il faut travailler régulièrement. Ouh. Quand on lance un projet, il faut euh, y travailler, il faut travailler une heure par jour, se fixer, en fait, euh, un créneau. Pour, pour y travailler, ne fût-ce que Très 10 bien. minutes par jour, par exemple. Très euh, bien. Et le, le C pour croissance, parce que les 10 minutes vont devenir, avec la passion, une heure, deux mm. heures, trois heures, des journées entières à passer sur sur un livre, parce qu'on veut que ce livre-là puisse puisse terminer, puisse sortir, puisse aider des gens, en fait. Wow, voilà. wow. Dark. D pour détermination. Yes. Euh, A pour A action. Pour action. R, euh, R c'est ça, hein? oui. R. Hein? <rire> R pour régularité, régularité. et C, est c est pour, pour croissance. croissance. Yes. Retenez vraiment ces, euh, ces mots et oui. puis euh, mettez-y votre cœur. Yes. Vraiment, mettez de la détermination, de l'action, de la régularité, de la croissance, grandissez en connaissance et, nice. et de gloire en gloire. En de gloire en gloire et selon bah, les conseils de d'Emmanuel Fila, notre docteur euh, <rire> notre docteur slash cuisinière <rire> parce qu'après parce qu'avec qu 15 CAP en cuisine mais bah, c'est quoi, tu vas ouvrir un salon, un, un salon, un resto Un restaurant, oui. oui tout à fait. Ah ouais. d'accord, donc tu n'as pas fini encore. Non, non, non, non. non. OK. Il faut toucher à... à, tout. Enfin, à tout, non, mais <rire> au domaine dans lequel, enfin, euh, il y a une passion, il y a un appel, il y a un don, enfin, voilà, quoi. Wow. Ouais. Je bénis le Seigneur pour ta vie. En tout ouais. cas, on te souhaite que tu puisses t'épanouir et t'accomplir dans tous ces domaines-là. Que le Seigneur t'élargisse, qu'il élargisse, qu élargisse l'espace de ta tente et qu'il permette que tout ce que tu fais puisse fructifier. C'est tout ce qu'on souhaite, mais en tout cas, Emmanuel, merci. Merci beaucoup à toi. Surtout de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc, euh, je répète, vous allez retrouver euh, tous ces livres et ces manuels donc sur Amazon. Emmanuel Fila. Euh, voilà, vous avez votre, j'allais dire le quiz mais les mots mêlés. Hein? Vous avez, euh, je mange africain pour ceux qui aiment bien manger. Parce que là, du coup, vous allez apprendre yes, à faire exactement. aux entreprendre Et, euh, et l'autre, le nouveau livre, Restauration Sentimentale. Restauration Sentimentale. Mon Dieu, elle a écrit sur tous les domaines. Et donc bon, OK, bientôt, elle va nous écrire sur la famille, la restauration, Amen. la famille, le couple, le foyer. Yes. Vraiment, Emmanuel, continue, fonce. On en a besoin, on a besoin de Boss Lady comme toi. Et, euh, et on va te lire avec plaisir et j'espère, hein, écrivez dans les commentaires, nous allons te lire avec plaisir. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à toi. Je vais simplement prier pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui, comme d'habitude. Éternel Dieu, je te présente ces femmes remplies de passion, Seigneur, elles ont au-dedans d'eux des capacités extraordinaires, mais Seigneur, peut-être qu'elles n'ont pas le courage de se lancer, alors par ton Saint-Esprit, donne-leur la force, Père, la détermination d'aller de l'avant et de poser des actions, d'être fidèle, Père éternel, Seigneur, de pouvoir accomplir chaque jour une petite tâche pour pouvoir avancer. Tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, la capacité de se projeter également au-delà, Seigneur, de ce qu'elles vivent. Oh, je prie, si Seigneur, quelqu'un est passé, Seigneur, par une rupture amoureuse, si quelqu'un passe Seigneur par une rupture sentimentale, un moment difficile, je prie que tu la restaures et que tu continues de renouveler son regard et de lui donner la capacité, la vision Seigneur de sa vie, la capacité de se projeter dans un avenir meilleur, au nom puissant de Jésus je te bénis, Amen, Amen, Amen, amen. merci Emma, merci à toi, Ah oh, c'était <rire> génial, tu reviens ici quand tu veux, yeah <rire> Et merci à chacune de vous qui avez regardé cette émission. Je suis convaincu que cette émission vous a béni. N'hésitez surtout pas à nous écrire sur notre Instagram ou directement même sur YouTube. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette émission. Si cette émission vous bénit, euh, nous voulons qu'elle continue euh, à vous bénir. Et surtout, surtout, surtout, vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV par laquelle on diffuse vraiment ce programme. Sans vous, nous ne pourrions pas le faire. Alors continuons à soutenir cette chaîne en envoyant nos dons. Alors que Dieu vous bénisse et je vous dis à vendredi prochain. Bye. vous avez aimé ce programme, vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV en envoyant votre don par Paypal ou par virement.